Écoutez-moi les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir le meilleur deck de la méta. Oui, je crois sincèrement que c'est le meilleur deck de la méta et vous n'avez normalement jamais vu ce deck. Nous sommes évidemment post-patch. Le deck est une merveille absolue. Alors, il a, pli... il a pris plein de up. et là, vous êtes en train de vous dire Mais attendez, attends, Fichou plutôt. Euh, il y a une carte que tu ne joues pas, c'est le cauchemar obsédant. Alors, cette liste, c'est une liste qui est 100 Légende, vous allez voir, c'est une dinguerie. Mais pourquoi il n'y a pas le cauchemar Bah Vous allez le découvrir. Et pourtant, c'est absolument incroyable. C'est une liste zombie mais pas une liste agro-board centrique, c'est une liste burst. Vous allez voir, ça n'a absolument aucun match-up, on dirait, euh, voilà j'ai pas envie de vous expliquer le gameplay du deck parce que il est tellement atypique tellement what the fuck que j'ai envie que vous découvriez ça finalement dans la vidéo mais vraiment je pense alors n'hésitez pas à me dire si vous pensez que justement il y a peut-être un autre deck qui peut être selon vous le meilleur deck de la méta mais sincèrement là quelques jours après le début du patch je pense que c'est clairement le meilleur deck euh, je parle rapidement d'hello fresh mais enfin je parle rapidement en gros il reste deux jours euh, donc deux jours avant la fin du mois avant la fin de l'offre hello fresh donc vraiment n'hésitez pas si jamais vous vous n'avez euh, pas encore vu euh, ce que proposait l'offre, vous pouvez économiser jusqu'à 80 euros sur les trois premières commandes, les trois premières semaines, à, à, euh, sachant que vous pouvez vous arrêter sur la première semaine hein, et vous économisez déjà 20-25 euros. 25€. C'est hyper intéressant, hyper rentable, surtout en ce moment. Ça permet de faire des économies sur la nourriture, de découvrir un concept qui est très, très cool. Euh, voilà, j'ai vraiment 100%, sincèrement 100% de retour positif sur cette offre HelloFresh, donc... Je vous invite vraiment les yeux fermés là-dessus à me faire confiance, à y aller et vous allez voir, vous allez être, euh, bah, vous allez être ravis vraiment d'avoir euh, découvert cette offre parce qu'elle bah, est assez unique, donc il faut vraiment en profiter. Euh, unique dans le temps, parce que je sais qu'il y a d'autres streamers, euh, youtubeurs qui la font également. Euh, donc voilà, il y a le, le petit, la petite offre, le petit lien dans les commentaires, description de la vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir avant la fin du mois, après ce sera trop tard. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un DK, rouge, bleu ou vert, il n'y a pas encore de euh, double color, alors là j'ai, euh, voire de tricolore d'ailleurs, euh, j'ai une main qui est absolument al dente, euh, j'ai la petite aiguille qu'on va pas garder dans tous les match-up, mais finalement, alors ça peut être la version euh, DK rune 200, mais ça peut être également rune impie qui revient bien, ça peut être euh, rune de givre qui a été un tout petit peu nerfée, mais finalement qui a été entre guillemets, on va dire EP parce que ses concurrents directs Enfin euh, les, les autres gros decks de la méta je peux dire ça parce que finalement c'était un deck qui était euh, très fort dans la méta ont également été, euh, ont également été euh, nerfés plus que lui donc euh, bon, là c'est a priori la version rune 200, ça peut être un peu compliqué parce qu'il va générer beaucoup euh, de points de vie, beaucoup de cartes contrôle mais on a quand même une main euh, vraiment vraiment excellente ça c'est absolument méga méga cool en vrai on va le surprendre en vrai on va vraiment le surprendre parce que là on fait ça, tour d'après, on fait euh, l'allié immortel qui donne réincarnation à l'esprit de l'ombre. Et on aura euh, le Mandos qui va pouvoir réincarner. D'ailleurs, on peut peut-être Mandos avec allié immortel. Ah non, mais non, suis... c'est pas un mort-vivant, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Ça, c'est un peu chiant, mais je pense c'est pas la fin du monde. Donc, on va faire ça. Ça, ça grignote. Même si c'est pas incroyable, je pense qu'il faut quand même le garder juste par rapport aux autres, aux deux autres decks qui peuvent être joués. Évidemment, contre mage, on va pas le garder. Contre guerrier non plus. Contre les decks qui finalement vont jouer. Alors, ne cherchez pas spécialement la. Euh, enfin, j'ai fini mon propos quand même. Contre les decks qui vont jouer des, euh, euh, qui vont pas jouer spécialement de créatures, ça n'a pas de sens. Mais euh, après, ça peut être une bonne carte top deck parfois. Ok, bah écoutez, ça bourre bien. Un peu chiant, ça. Est-ce qu'on pièce le faux voyage Ou alors on se dit. Non. On garde la pièce pour faire Xirella. Ça, ça va être incroyable. Ça met 6. Hein. Ça, ça met 6 dégâts. Avec Mandos, c'est une dinguerie. Hein. Je crois que je vais garder la pièce. Et donc. Euh... Et c'est pour ça que. Il n'y a pas. Et là, on le voit juste avec cette main. En fait on le comprend tout de suite et c'est pour ça que j'aime vraiment bien cette liste C'est vraiment une version burst et pas aggro Même si aggro et burst c'est la même chose mais Il n'y a pas de T1, de T2 en créa Vraiment on tue au burst et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Dans le deck de bah, la... finalement La meilleure carte presque zombie qui va, hein, qui va hanter une carte de la main Qui va remettre une 4-3 Bon il peut pas tuer mon esprit On peut recycler ça Ok, on le joue. Ah, c'est pas mal, ça me permet de jouer le faux-soyage. J'aime bien l'idée. En vrai on peut même pièce mode long, moi. Comme ça je fais le proc, je tue le board. Je perds la pièce mais je crois que c'est pas grave, je suis quand même vraiment pas mal. Ah, c'est sacrément strong. hein. En vrai, c'est strong. Il a que 4 cartes en main. J'ai une belle pression on board. Prochain tour, je peux jouer juste mon monstre comme ça. Bim. Ou alors 3 plus les 2 dégâts. Ça, ça va arriver. Mais ouais, c'est fort. Parce que là, lui, il va remourir. Donc ça veut dire que elle elle va déjà mettre euh, 9 dégâts. Non, mais c'est. Ok, ça, ça me va. Je crois que c'était là où qui récupère 2. Bon, c'est chiant quand même. Hein. C'est chiant quand même. On fait juste la 5-6 hein, 5-6 c'est quand même chiant à gérer, non Épanouissement, qu'est-ce que ça peut nous donner Ça peut donner une amulette. Ah 1. Hein. On la recycle plutôt. On va, cette, euh, on va jouer cette mauvaise 5-1. On va jouer cette mauvaise 5-1. On aura ça qui est cool. On peut mettre 4, raser le board, même s'il n'y a pas de board. On avance vers notre Zirel. de bon, toute façon, les, les... après, il y a toujours le, le zombie friable, mais... Je pense que ça ne marchera pas tant. Ouais, c'est un peu chiant ça, mais c'est pas la fin du monde. Ok, Doki. Amulette à 2. Amulette à 2, c'est gros, hein Je crois que je préfère Amulette à 2 que ça. Et pink face. Là en vrai. En oh, pink face. Euh, c'est strong. Hein. La Xyrel là elle va mettre. Elle a, déjà elle, elle compte. Et normalement elle met 9. Là on rajoute e. eux. On passe à 15. Hein. 15 des... <rire> La Xyrel qui met 15 c'est une pyro, le gars. Non mais ça va être beau. Hein. Affirons ah, que c'est chiant. Après il gagne 2 et nous on lui met 4. Donc finalement ça nous va. ouais en vrai ça va hein. je crois qu'il a emmerdé quand même hein. je suis pas sûr je crois qu'il a joué vite mais on va pas l'étaler je pense qu'on va juste faire ça Je vais face. Et je pense que là, la Xyrel, elle nous, elle nous fera win. Je pense que la Xirel elle nous fera win. Je pense que c'est le genre de cas où il a, il se dit, et c'est ça qui est assez intéressant avec ce deck, c'est que là, il se dit, bah j'ai gagné. Genre, s'il doit se healer, il va peut-être pas se healer maintenant. Il va peut-être d'abord raser le board en se disant, bah je vais mettre le board et ensuite je me healerai parce que, il a rien qui me tue. Il pense pas à la Xyrel. Xyrel, on, on la conçoit pas comme une carte de burst. On la conçoit comme une carte de qui va faire des du heal, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, il fait asphyxier et tout. Peut-être qu'il aurait pu prendre l'armure sur ce tour. En se disant, bah ça change rien. Il trade. Ah non, faut pas trade. Non, tu aurais gagné de life. Ça change rien, même. Et là, on a la Xyrel qui donne la win. Alors que je pense que dans sa tête, il a gagné. Où il se dit, j'ai... Et normalement je, je, je, je suis censé gagner Avec l'armure et tout derrière ouais. Je pense vraiment qu'il pense qu'il a gagné là enfin, ce, Ça aurait été sympa de De savoir ce qu'il pense J'ai joué ce matin contre ce deck enfin, c'était pas la même version mais C'était quand même bien, bien relou parce qu'il y a quand même pas mal de pioches grâce au faux soyage dans les, dans les decks agro. Mais je pense que cette version, c'est la meilleure, elle est trop trop cool. Hein. En fait, c'est tellement difficile pour l'adversaire de tourner autour de nos cartes parce qu'en même temps, on est un deck qui va commencer à jouer T3 et en même temps, il y a de la value, il y a toujours ce petit truc. Et c'est parfait pour la méta parce qu'on a un deck mid-range burst et on n'a pas un deck full agro où on se prend une AOE et on se dit « Ah merde, j'ai perdu !» Donc c'est typiquement le deck qui, va, qui est très très emmerdant pour les contrôles et dans la méta, il y a plein de contrôles. Alors j'aime bien garder Amulette en main. J'aime bien garder Amulette en main et je pense qu'on va quand même les gagner agressivement pour, euh, pour un zombie. Ça c'est sacrément cool. Ça c'est sacrément sacrément cool. Le petit zombie profiable qui est plutôt cool. Ouais, bien stylé. Hein. Franchement, le, le deck il est, il est vrai. C'est vraiment une, une merveille. Hein. C'est vraiment une merveille. Et ouais, on peut même pas dire que c'est un aggro. Parce qu'il n'y a pas le petit T1 qui double les dégâts. Il n'y a pas ce genre de truc. Ah, je vois que vous... Rénatal. Oh, 35. C'est un contrôle, mais avec Rénatal. Intéressant. Donc ça doit être le deck... Euh... Euh, comment il s'appelle Le Grand ba... le grand Patriarche, là. Le Grand Patriarche. Ah. Un peu chiant ça, on peut se tromper. Donc, qu'est-ce qui est fort contre nous Je pense que contre nous il va prendre tout doit disparaître. Je pense que ça c'est trop lent. Oui, bien ça. I know, I know. On va recycler l'amulette. Andos, plutôt cool. Andos c'est incroyable. Après, encore faut-il avoir une créature. La question c'est est-ce qu'on pièce le zombie Franchement non, hein. je crois qu'on va garder la pièce. De hein. toute façon, là il a pris le board, euh, ce, cet enragé il sert à rien. Ouais, je la garde parce que je me dis que ça peut me servir, c'est con mais ça peut me servir vu que c'est lui qui a le bord ici. Je me dis que ça peut me servir de la faire à un moment. Là j'ai déjà ma curve T3 into T4. Ouais, voyez ouais, c'est chiant mais franchement je pense qu'il faut pièce ça. Ou alors on fait juste ça. Je crois qu'on va juste faire ça. L'avantage c'est que l'armée des morts va ressusciter là une 5-4. Donc c'est vachement cool. Hein. Il va récupérer une 5-4 réincarnation. Donc en fait au prochain tour on fait notre play euh, tout doit disparaître. Pièce, armée des morts. Je pense que c'est pas mal de piécer ici l'armée des morts. Comme ça on reprend le lead avec une 5-4. Là il va sûrement geler. Mettre la 2-2. Enfin, il joue pas très bien en vrai. Qui hein. sait qu'on va faire ça pas très très bien je pense Donc là ça me paraît pas mal On rase le terrain Et on va piécer tout de suite Et, Et puis on va commencer à agresser Alors on n'est pas si bien parce que bah, Déjà on est à 21 Ça peut burster quand même Et puis il est haut en PV Mais bon norm... il a... En fait il a pris le board On a dû faire un play défensif Ce qui est pas très agréable Mais bon Ça c'est quand même une belle horreur à gérer Surtout que là il a plus le gel donc on va reprendre un peu le, le lead, on va reprendre l'initiative. Donc ça, c'est intéressant. Oui, bon, j'ai avec ça. Ok. Ah, ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant. Euh... Ah, il joue Hospice dans son deck. Ok, on va faire quoi Juste Cathédrale bah, bah, ça, bah, bah, ça lève, c'est pas mal parce que ça va ramener... Des choses. Et d'autres. Les morts vivants. Bah, je pense plutôt développer la cathédrale ici me semble pas choquant. Cathédrale et je mets deux ici. Ça me choque pas. Prochain tour, on va... Ah. Ça c'est chiant. c'est très très chiant. Je pense qu'on va double créa ici. Je pense qu'on a perdu. Hein. Je pense qu'on on, on prend la grosse sortie quand même. Je le fais maintenant pour piocher, mais. Je pense qu'on a perdu. Je pense que la Balinda. Mais je pensais pas que c'était une version Balinda. Mais C'est un peu bizarre. Mais ouais, non, on marque ça a du sens, mais. Puis de soleil. Ah non, il joue plus de soleil. Bon plus de soleil, c'est chiant. Blizzard. Ah, Blizzard, c'est chiant parce que ça prend la tempo, quoi. Là, il arrive à nous mettre des dégâts, ce qui est normalement pas, le... pas possible. Après, on peut se healer au pied. Va... Je pense qu'on va devoir tuer, malheureusement, la Balinda. Ici. Ça et ça. C'est dommage, mais... Après, si on a un autre sort d'ombre... Non, on a qu'un sort d'ombre, malheureusement. Ouais on est obligé de la, de la détruire hein, sinon on va. Sinon on va mourir. Donc euh, play défensif, je pense que cette game est perdue. Mais on va quand même la jouer jusqu'au bout. La Xyrel, elle fait pas des dingueries. Il faudrait développer le Mandos. Prochain tour on va pouvoir faire Mandos, Mandos. Ah c'est pas mal. En vrai, on est pas, pas mal. Si jamais il essaye juste de faire.. En fait, s'il fait un play mou ou il essaye de piocher, il fait des trucs un peu bizarres. Je pense qu'on peut vraiment gagner avec Mandos Mandos into Xyrel. Le problème, c'est qu'on a pas mal de retard. Et lui, il a ses 8 mana pour faire quelque chose. Donc. Mais bon, typiquement, ce genre de carte, il prend une carte un peu lourde, il la recycle ou je sais pas, il fait des trucs naze. Mutanus. En vrai, Mutanus, c'est assez lent. Ouais, Mutanus, c'est pas mal. En vrai, ça nous va. Hein. Je pense qu'il va prendre du burst. Mutanus, ça nous va. Hein. Parce qu'on a un trade ici. Into double ça. Ah, il a fait une erreur. Il aurait dû trade. Là, franchement, il me. presque. Il me, je dirais pas qu'il me donne la game, mais. Parce qu'il est quand même devant. On est pas mal, hein. On est pas mal, hein, franchement. On est à 10, on a recréé un board. Après il me tue avec... Ah non, non j'allais dire Mordresh mais il est qu'à 1. Ah là, il a, je crois que Mutanus, c'était pas assez bon. Ou alors il fallait faire le trade. S'il faisait le trade, c'était chiant. J'étais obligé d'essayer de... de contrôler sa créa. Ça fait que je pouvais pas développer de board. En fait, il presque... Il, il me donne des armes... Vraiment, il me donne des armes pour gagner. Ok. On a toujours le board. Hein. On a toujours le bord, hein. On va essayer de border au max, hein. ma foi. Là, on attend. On va faire ça. Tout ça. On avance bien dans le deck. Est-ce qu'on la recycle ou on la garde à 3 Il y a 12 cartes dans le deck. En vrai, à 3, c'est encore mieux, hein. que je vais la recycler et je vais face moi j'y crois hein. franchement je suis, suis peut-être optimiste mais cette game j'y crois hein. j'ai l'impression que mon adversaire il fait tellement n'importe quoi que en fait il veut tellement jouer avec moi mais je vais lui mettre un coup de griffe hein. je suis pas un chaton moi ça c'est gros ça c'est gros mais ça se gère avec ça, ça c'est pareil c'est un tour qui est pas si ouf hein. Vu qu'on a repris le board, en fait, on est vraiment pas mal. Hein. Puis il peut pas gérer la 5-1. Oh là là, il fait n'importe quoi, hein, franchement. On va réfléchir quand même. 5, 5 et 9. 4. 4, 4 et 8. Plus 2. C'est ça. ça. En vrai, on va sûrement faire ça. Ah, je vais trade ça. Je vais la voir le gars. Franchement, je vais, <rire> je vais me battre. Si je la gagne celle-là, ça, ça c'est la meilleure gamme de l'année dans ma tête. Hein. Après, je garde quand même toujours l'idée que, bon, je suis censé perdre, euh, à un moment il va forcément en gagner. Je suis à 14, le gars il a un milliard de cartes en main, il est encore à 38. Il est à 38, hein. c'est pas comme s'il était à 20. Et que, euh, là déjà, il faut d'abord essayer de l'extraire en value petit à petit, grignoter, grignoter. En fait, on... c'est comme, si la... <rire> comme si on démarrait la game. Ouais, bon, ça, ça fait un peu peur, mais ça peut être mauvais. Ça fait peur, mais ça peut être mauvais. Ah, chiant ça. Ah, vamos. Ah non! Je dis vamos, je croyais que c'était le gros sort à 5 qui faisait. Bah non, pas vamos du tout. Bah, c'est faux-soyage, hein. Non, pas vamos du tout. Bon, techniquement ça change rien mais c'est juste pour mettre du board techniquement ça change rien mais c'est pour mettre du board bon vous imaginez il y a 5 tours quand j'avais rien et qu'il avait une montagne et petit à petit on s'est battu on s'est accroché bah ben, voilà J'avoue que ça aurait été mieux le mot de l'ombre non mort. <rire> J'adore ce, ce mot. Ok. Ouais. Ça me va. Oh, incroyable. Ça, ça fait peur par contre. Ça fait flipper mais bon, il y, y avait pire, en vrai ça fait flipper mais il y a clairement pire. On a 10. 18, 23. Est-ce que la Xyrel nous fait gagner Combien on a eu d'esprit de, de l'ombre Je pense que c'est quand même Xyrel moi. Je sais pas si ça fait gagner Xyrel là. Ah non mais si si je ping là. Forcément gagner. Il y a forcément un comme ça qui va pop. Sais, en fait, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y en a un, deux. Il y en a eu trois, hein, c'est ça. Ça a arrêté à zéro. Ouais, il y en a eu trois, on était large. Oh, mon Dieu On l'a gagné, celle-là. On s'est vraiment battu et vous voyez J'ai fait une vidéo sur le mage. Euh, Avant-hier. Et c'est exactement ce que je disais dans la vidéo du mage. C'est que c'est un deck qui a tellement de value, qui contrôle tellement l'adversaire, qu'à un moment, on va forcément se reposer sur nos lauriers, se dire on est bien on est bien et en fait petit à petit on va pas voir l'adversaire revenir et c'est le genre de game où le gars il va la perdre alors qu'il a vraiment un moment 100% genre s'il est pas trop bêta, s'il est... se concentre un peu, il a 100% on est dans une méta de concentration on est dans une méta où les games sont un peu plus longues et ce qui est important c'est la concentration on garde cette, cette combinaison même si ça c'est quand même vraiment très très fort et je ne pense pas quoique c'est vraiment très très fort hein. Ah si si si et de toute façon on a un deck lent, hein. ça ça me va. Et donc voilà on est vraiment dans une méta de concentration et là à un moment bah il s'est dit ouais je suis trop bien, je, ça va, je vais faire mes petits trucs. C'est Clairement le play du Mutanus. Il fait je vais Mutanus, je vais full face, ouais je m'en fous, je vais défoncer mon adversaire, ah bah non tu vas pas défoncer mon grand. Tu es revenu petit à petit comme un, comme un serpent. Si on a un autre T3, on pièce le zombie. Je me demande même s'il faut pas quand même piécer les zombies. Je crois. Je vais me prendre tout de suite une 4-3 board. Je pense qu'il faut zombie. Hein. J'ai plein d'out derrière. Au pire, j'ai la mulette, je l'aurais invoqué. Enfin, je pense que je peux pas louper mon T2. Et T2, j'ai rien à faire et c'est trop dangereux. Après, il y a. On euh, a épanouissement qui me donne allié immortel. On n'est pas sûr d'avoir allié immortel, c'est le problème. Alors je pense que je vais le piécer. Je pense que je vais le piécer quand même. J'ai tous mes T3 que je peux piocher en créa. Et au pire je fais euh, épanouissement armée des morts par exemple. Ok. Ça c'est cool. On a la 4-3. Il n'y a pas la 3-1. Ça, ça nous va. On peut faire des trades. On peut faire Ace aussi. Et on va voir. Ah super. On va le jouer. Je pense qu'on va trade. On va full face, en mode euh, on sera plus agressif que toi mon grand. Techniquement, euh, on est plus agressif que lui. Hein. Donc on, va, on va face, ça m'embête quand même de envoyer une 4-3 dans une 1-3. On va pas trade lui. Oh là, on aurait pu commencer par pistage. Ah super. Je crois que je vais faire ça. Et je vais boom boum. Franchement, je crois que c'est le play. hein, C'est la violence, la violence, la violence. Hein. En fait, je me dis, si je contrôle et que je prends Hydrolodon, il y a des outs. Son Brevek, par exemple, il y a appeler mais je sais pas ce que c'est comme numéro euh, pas son brevet euh, excusez-moi mot l'ombre euh, non mort il y a euh, l'aiguille mais c'est un peu compliqué donc j'ai envie de d'éviter justement ce fameux malentendu donc là il trade mes deux créas donc on a un joli sectateur Écoutez c'est pas mal hein. on a pris le bon play hein. on a clairement pris le bon play hein. en fait on, on change la peur on l'oblige à lui se défendre et il aime pas trop ça et voilà si on commence à trade c'est con mais un trade va tellement avoir d'impact un seul trade va avoir énormément d'impact dans toute la partie bon là il y a 3 euh, dégâts à tout donc c'est un peu chiant c'est un peu chiant, euh... ouais, c'est un peu relou. On a 13 en plus. Donc il y a un remontoir et un piège explos, j'imagine. Bah pas face hein, ça a pas de sens. Pas que ça a pas de sens même. Je crois que oh, je vais faire Mando's Pink Face. Je sais de lui setup quelque chose. Je pense que c'est piège explos mais on peut le passer à un moment l'explo grâce à cathédrale. L'exploit il met 3 dégâts. Sachant que lui quand il meurt il va quand même lui rentrer 3 dégâts. Donc là il est potentiellement à 9. Ouais euh... ah, il est drôle dans Fait chier. Drôle donc, fait chier parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de gagner. Après je pas encore perdu. Hein. Pas perdu. Hein. Il y a ça. Hein. Là on a 3 et 3. On a 6. Nué. bizarre qu'il nuait pas sur euh, Grand Sectateur. C'est pareil en vrai. Donc là il est à 6 dégâts. On a gagné je crois. Je crois qu'on a gagné. Hein. De toute façon on a ça. Là, on la gagne celle-là, hein, mais fallait vraiment jouer, euh... c'est rare, mais je pense que là j'ai vraiment joué parfaitement. Mais vraiment la perfection absolue dans cette partie. Parce que euh, le moindre play euh, optimisé à 95% au lieu de 100, c'est une défaite. Parce que c'est vraiment tendu, il y a eu Hydrolodon qui est tombé, il a eu une belle sortie, il a pris le board et tout. Ouais, c'était était vraiment magnifique cette partie. Liadry des tire, Paladin. Oh. La on en garde en un verneau. contre Paladin ou pas Je pense pas. Je pense que c'est plus une carte qu'on a envie de top deck. L'amulette est pas mal à avoir en main. Et puis euh, l'aiguille oh, aiguille contre Paladin, ça peut être pas mal. Ça peut casser les boucliers divins. Donc c'est intéressant. Après, bon, les créatures c'est toujours cool. Hein. L'idée c'est quand même de jouer un T3. Bon, on aura ça et ça. L'enragé du fléau, il est, il, elle, la carte est flippante en vrai hein, pour les petits hein. Le gars il a les, les boyaux qui sortent et tout, enfin pour les petits ou pour, euh, pour les gens comme moi aussi. <rire> on va pas pinguer ça hein. on s'en fout on a ça, avec ça. La pièce, la... ok. pas mal parce que ça permet de tuer la 1 et comme ça de garder la 4-3 il n'y a pas de trade dessus boum boum boum j'agresse prochain tour je peux faire ça in tout ça ou ça in tout ça on va voir elle est rigolote cette combinaison ça c'est une belle horreur à gérer hein. je gère pas tu prends 4 par tour tu gères euh... ah, tu prends 6 et tu as rasé ton board Ouais, donc là, c'est trop cool. On fait ça. On ouais, va piocher. Et bim. Ouais, là, on a vraiment le lead. Là, on a le lead. Et on a... On a de la value. On a, Pff, on a tout là. Je pense que c'est un setup où on a presque gagné. Hein. Et lui, c'est chiant pour gérer des, des cartes comme ça. On double 3-4. On a le, le mode lambe non mort, il nous reste un stack, avec ça, ça marcherait, pas mal hein. C'est pas mal, pour bon, ça je peux faire, euh... je peux ramener la 5-1. Le ping est là, je vais face évidemment. Là j'ai quand même, je détruis une créature, et puis je setup l'étal et puis voilà quoi. Vous voyez, c'est pas, et là c'est assez intéressant aussi en termes de théorie, c'est pas parce que vous faites, en fait, c'est pas parce que vous ne jouez pas une créature T1, T2, que vous n'êtes pas un deck aggro, vous pouvez quand même agresser l'adversaire. Alors on n'est pas un deck, si on est un deck aggro, mais plus un midrange selon moi. Et le gars il est quand même mort T6 et, six, hein. et la, notre première créature elle est arrivée T3, hein. mais ça empêche que boum boum boum boum boum. Ah, je sens que ce deck il va vous plaire. Enfin, je sais pas, hein, mais moi il me plaît énormément. Et pourtant je suis pas très fan des decks agro, mais là le côté un peu truc qui commence T3 et qui burst, et en même temps il y a quand même cette prise de board parce que l'idée c'est pas juste de tuer qu'à distance, on a vraiment une prise de board. Là on l'a vu. Hein. Guerrier. guerrier, ça peut être chiant parce qu'il y a beaucoup d'armure Après on a vu tout à l'heure contre le décar rouge hein. Je peux pas garder ce grand sectateur à partir du moment où je sais pas euh, Si j'ai des T3, j'aurai des créatures T3 en main Je préfère être sûr d'avoir un T3 Voilà. Ouais, bah, avec allié, en plus c'est incroyable En plus je peux curver hein, avec la pièce là La main est exceptionnelle hein. La main est exceptionnelle en plus, c'est un contrôle. Ah non waouh, What the fuck What the fuck C'est un pirate Oh, le retour. Le retour du pirate. Ok. Alors, on a vraiment une belle sortie contre pirate. Il faut avoir des créas. C'est important parce que... Ils commencent à reprendre le board, ça va être chiant. Même si on a quelques AOE. Pirate, waouh. Pirate, ça me paraît bizarre quand même. Pirate 35 PV. 40 cartes. Oh wow. C'est chiant là. On va faire les trades nous. Haut de l'ombre. Haut de l'ombre ping. Maud de l'ombre c'est pas mal en vrai. Hein, dans cette situation. Ça enfin, pa peut paraître bizarre mais. de l'ombre là, je ping là. Je peux même trade en vrai. Je crois qu'on va trade. Je pense que c'est des decks qui n'aiment pas jouer contre des boards. A partir du moment où on aura le board, il va être emmerdé. Là, c'est une boss prise de board quand même. La maîtrise, ok. Je vais faire ça et piocher je crois. Je faire ça et piocher. L'avantage c'est que lui il meurt pas, il est toujours pas mort. Donc ça fait que si jamais je pioche le petit sort 1, je peux ramener euh, l'enragé du fléau et ça c'est une belle horreur. Ok. On a ça et ça, pique dans la 3-2, ça me paraît assez intéressant. Ouais je crois. Hein. Ça, ça, ping la, dans la créa, boum boom. boom. On continue à contrôler le bord tout en grignotant, grignotant, on évite les malentendus. Voilà, ce genre de... Ça, ça peut être faire des malentendus. Ouais, ça va être chiant, ça par contre. On peut les gérer avec les maudons non morts. Il prend quand même des dégâts, le gars. Oh là là Ouais, bah ça se met trop bien. Bah, je pense qu'on a gagné là-dessus. On va me recycler. Ouais, je pense qu'on a... De dans... toute façon, là, on a gagné juste... Et sur ce tour, on a gagné. Ouais, ah, c'est... C'est une folie, ce deck. Mais c'est une folie. C'est incroyable, la puissance du truc. Ça me paraît d'être dégénéré comme deck. Après, peut-être que là, je suis juste focus et je suis dans un état second. Là, je, je... je ultra domine mes adversaires. Mais c'est vrai que c'est... J'ai l'impression que c'est que des... des free wins. En bon vrai, non, le, le, le, le, contre le match, c'était vraiment chaud, mais. Il y a vraiment un sentiment de puissance qui se dégage du paquet. Paladin. On va garder ça. On va garder l'aiguille, je crois. Pas l'ouf, ça a été pas si mal tout à l'heure. Bon, la main est très lente. La main est très très lente. C'est le genre de situation où, vu qu'on a un T3, même si c'est pas une créa, je pense qu'on va piécer la cathédrale. Genre de commencer vraiment à mettre en place des choses. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Pièce, cathédrale. À toi, derrière recathédrale. Comme ça, la moindre créature, elle sera énorme. On avancera dans le deck aussi dessus. Alors on ping là. Je pense pas vu qu'on a ça. Ouais. Ça. Bon, on va falloir une créature, mais elle sera, elle sera, elle sera bien, bien cool. Bourbonnais, on peut éclat du vide dans Bourbonnais. si jamais on n'a pas de créature, je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est un T4 qui est plutôt cool, de toute façon il faudra à un moment détruire le bord adverse, donc autant faire éclat du vide, on fait une petite AOE, on laisse une seule de 1, je pense que ça va être le play et s'il y a une créature je pense que c'est quand même allié immortel j'imagine. Ma foi. Ma foi, ma foi. Hasta luego. Please. Please, créature, please. Oh, hein, ça me va. On a rien à faire s'il n'y a pas de créa. J'ai vraiment pas envie de payer 4 mana pour piocher 2. C'est devoir. C'est hein. l'horreur. Elle est horrible cette sortie, elle est horrible cette sortie, bon, on a assign tout ça, c'est cool quand même. Bon il sait pas comment nous prendre j'ai l'impression pour le moment, je bon, c'est un peu emmerdant pour lui, même si après il continue, il met quand même du board hein, ok J'ai envie de lui mettre deux à ça, je crois pas. Je vais juste faire armer des morts. Puis ça après. Un coup là. Et un autre coup là. Hein. Non, 2 créa. Non, ouais. Bah, C'est un peu risqué, mais... Je pense qu'on va bourriner là-dessus. De toute façon, on a plein de stacks de pioches sur les cathédrales. Autant le faire maintenant. Ah, le problème c'est qu'il peut drainer avec euh, défense vertueuse des choses comme ça. Il peut drainer la stat de, de l'enragé pour la mettre sur une de ses créas. Ça c'est le gros problème. pas sûr qu'il joue de son deck défense vertueuse, mais voilà, il peut le générer avec Vicar. Faire comme un vaquer. Ah, l'XRL, elle proc pas. Il y a Esprit avec euh, Allié Immortel, c'est quand même sacrément cool. Le problème, c'est que là, c'est une situation où si y a la carrière qui tombe, ça va être chaud. Hein. Bon, il a pas piqué vite, donc ça doit pas être défense vertueuse, je suppose. Bon, ça sert à rien de payer de mana pour un pouvoir. Regarde, on a ça. Bonjour, bonjour, bonjour! Donc là on va faire ça sur ça. Et en vrai je crois qu'on va faire ça hein. J'allais refaire ça derrière mais c'est con autant faire ça. On veut les 4 faces ou... Prochain tour on va... Je vais prendre l'allié. Il est déjà à 14 en une attaque. Hein. Prochain tour, je vais faire euh, ça, ça et ça. Je vais faire une grosse AOE à 4 avec ça. Et accessoirement, je mettrai aussi allié là-dessus. Et derrière, ce sera Xyrel sur T9. L Égalité, bon. On connaît, on connaît. Tax, on connaît, on connaît. Ok. Bon, il est K13. Hein. Il laisse une créature, c'est... Et là, il ne sera pas de créature. Ok. Bon, il est qu'à 10. Ça plaît, hein. En vrai, on peut commencer par ça. Ça. Ah non, mais en fait, il y a ça. Je pense que c'est encore mieux, hein. Et on va le faire. On va, on peut le faire sur n'importe quoi. On s'en fout. L'idée, c'est juste d'avancer. Mais je pense qu'on a gagné. Oh là là. Je... je crois que c'est le meilleur deck de la méta. Je crois que c'est le meilleur deck de la méta. Sans blaguer. Hein, je vois pas comment ça peut ne pas être le meilleur deck de la méta. Contre les agros, on a les AOE. On a la présence on board et contre les contrôles, bah juste en fait, on. sachant que la méta elle va être contrôle. Contre les contrôles, on a juste une espèce de, de récursion comme ça de créature. Avec la Xyrel en... en plus, on avance vite dans le deck et tout, il y a beaucoup de pioches. C'est C'est impossible pour l'adversaire en fait. Il est mort là hein Bah ouais hein. J'aurais derrière, il y aurait eu encore du board, il y aurait eu encore les mandos. On en fait une petite dernière. Et je crois que c'est le meilleur deck de la méta. Waouh, On a le meilleur deck de la méta entre les mains là. Jour, euh, quelques jours après la, la méta là. Le début de la méta là. Là on est bien là. Là on a une pépite entre les doigts là. Faut le dire à personne. Hein. Je vais pas sortir la vidéo d'ailleurs. Je vais le garder pour moi. <rire> je vais garder l'esprit je crois. Vous voyez, j'étais pas sûr au début de l'aiguille dans le deck, mais en vrai, elle est trop trop cool. Elle nous a fait win. Hein. Euh, vu qu'on a fait une sortie lente, vous voyez, ça nous a permis de ne pas être trop être distancé en termes de board. Ah, ça, c'est trop cool d'avoir ça en tour 1. On le recycle, hein, tranquillou. Eh, bienvenue. Bon, c'est pas mal le T2 épanouissement. Ça va nous permettre d'aller peut-être récupérer l'allié immortel. Ah, pièce, il va mettre des créas. C'est bizarre de faire ça. Ah non, je sais pourquoi. Ok. On va prendre la li On va prendre faux-soyage. Hein. Ok. Il va jouer l'hématurge. C'est un rouge, je pense. Ouais. C'est pas une erreur. C'était un play assez particulier. Mais il aurait pu attendre un peu. Il a balancé la pièce juste pour être tempo. Mais ça veut dire qu'en main, il a la 2-2 pour 3 qui fait piocher une carte, je pense. Je pense qu'il devrait avoir. Euh, super. Incroyable. La d'une vie. Hein. Ouais, je pense qu'en main, il doit avoir ça. Là, 2 2 pour 3. Parce que s'il il fait ça, c'est qu'il veut curver. Sinon, il va pu faire très bien T2 ça, T3 ça. C'était pas si grave de faire ça. Je que la pièce, elle est importante contre aggro. Ouais, voilà. Trop fort, c'est comme ça. On va pas trade, hein. Il est 40 en plus. Enfin, 26, pardon. Voilà on est trop bien, on a ça qui va ramener les trucs comme ça. Ou accessoirement grand sectateur. Jamais il fait les trades. Trade là est assez évident. Okani. Ah. Okani, c'est chiant. On peut trade ping, ça va être sûrement le play. Into, ah non l'émulette ne marchera pas. vais trop obligé de faire ce mauvais play Je vais la garder à 2 Ouais bon là j'ai fait un play horrible mais je crois que je suis obligé En fait soit je m'en m'empale dans la 2-6 et c'est encore pire Soit je la tue comme ça, c'est pas, pas si grave on a vu qu'on pouvait vraiment faire des tours à blanc Avec ce deck, typiquement contre paladin la gamme d'avant Et contre contrôle c'est pas si grave Là il a trade sur son tour hein. Donc le, le, le sectateur il fonctionne hein. On va ping face. C'est incroyable parce que vraiment quand on regarde le deck on se dit mais oh, ça va être lent, ça va jamais agresser, ça va être trop bizarre. Et en vrai, là, quand tu joues à le deck il y a vraiment une... quelque chose d'évident quoi, il y a une évidence. Je crois qu'on va juste ping là. Quand bon, je fais des plays qui me paraissent évidents, c'est juste Mandos. Après, il y a ça, ça. Mais j'ai envie de respecter la mana. Faire le Mandos qui est chiant. Là, c'est le tour où il peut peut-être faire des A.O.E. C'est cool d'avoir le, le Mandos. Pour ramener les 4-3 et continuer à mettre du board. Après, vous allez me dire que ça marchait avec Allié Mais pas forcément parce qu'il a la 1-3. Pas forcément. Ouais, ça dépend. Je pense que ça me vient quand même. C'est vrai que les AOE ça peut être le furoncle le. Ça peut être le furoncle. Après le furoncle fait pas grand chose contre nous parce qu'on a des créatures qui mettent beaucoup d'attaques. Donc même s'il gagne 2 par tour par créa, nous on rentre 4 quoi. Ok ok. Asphyxier. frénésie un pi. Ma foi, ma foi, c'est pas si mal. Bon, lui, c'est pas si mal. Hein. Bon, il a 33 quand même. Ah, euh... c'est pas évident. Je crois qu'on va faire un énorme taunt. On va boom boom. La OE, elle, elle, elle, Je prends pas la OE avec mon board. Enfin, la, la de 11 elle restera en vie. Le sanglant. C'est pas si grave hein. De toute façon, c'est la Xyrel qui va nous faire instant win. On le sait. Hein. Ouais, parce qu'il y a plein de ripop en vrai. Hein. Vous voyez là, je recrée un board énorme hein. On recrée du board. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Hein. Est-ce qu'on met 4 Non, je pense qu'on va faire ça plus ça. Là, on y va vraiment en mode bœuf. Hein. Sachant qu'il a déjà fait une, euh, un son vampirique. Et derrière, on a double mode l'ombre si on veut mettre 8 à distance, par exemple. Puis on a euh, tout ça qui met des dégâts. Voilà, c'est vraiment trop angoissant pour l'adversaire. C'est impossible. En vrai, c'est impossible j'ai l'impression qu'il n'y a aucun deck qui peut battre ça. Les contrôles peuvent pas. Et après, les agros peut-être peuvent nous passer à travers. Mais en vrai, on a avec les, les, petits, euh, les petites amulettes là. Pas amulettes. Euh, euh, les petites aiguilles. Les agros ça craque sous la dent quoi. En fait, c'est typiquement le deck qui pouvait jamais gagner contre Illidan et Voleur Miracle. C'est-à-dire qu'une très grosse créature très tôt, en mode snowball, tu peux rien faire. Et Illidan, ça tue tes et et... 6 tu pouvais pas faire grand chose, enfin je pense que ça aurait été dans tous les cas compliqué Mais ces deux decks là, n'existant pas plus ou moins plus Ah bah ben là il est... Ouais. Il est pas mort sur le papier, enfin je pense pas l'être Ah ouais c'est fou hein, franchement c'est possible que ce soit le meilleur deck il est, il est incroyable, alors il doit avoir des mauvais match mais là, on les a pas rencontrés, en tout cas. Là, on les a pas rencontrés. On a joué contre des mythes, contre des contrôles, contre des plus ou moins aggro, en tout cas, ce qui peut ressembler à aggro. Après, peut-être aggro très, très vif, très, très énervé. Peut-être que ça peut être le, bon, le mauvais match-up. Sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous, euh, qu vous a fait plaisir, qu'elle vous a fait découvrir un deck. Euh, surtout que celui-là, je suis vraiment allé le chercher sur des streamers asiatiques sur Twitch. Donc, vraiment, la version, normalement, euh, elle est a priori pas très connu, euh, voire pas connu du tout. Merci à tous et, euh, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.